Parler un peu de ce que vous pouvez traiter et comment traiter au cabinet vos patients à avec un cas clinique. Vous allez voir qu'on va un petit peu dépasser le stade du cabinet, mais c'est pour montrer juste où on peut aller chez ces malades. donc Un de vos correspondants vous adresse monsieur Claude, 75 ans, qui, pour souffle cardiaque et bilan de dyspnée, hyper tendu dyspidémique, et il est traité par athénolol, amystril, traversatif. Il est dyspnée de stade 2, quand il monte l'escalier, il a un souffle systémique avec un b 2 à son électro est le suivant, avec des trous de conduction, avec un, un, un, un père un peu allongé, des reste un, un, un bloc, un, un bloc incomplet gauche, et pas d'autre chose particulière. Rabotage lombaire en, en antérieur, et euh, son écho est la suivante avec euh, une, une hypertrophie ventriculaire gauche, 16 mm, une valeur qui est bien calcifiée et remaniée, un grain de à 45, mais pas à 50. Donc vous posez des diagnostics dhyper en ventriculaire de gauche et de raccérée. Et vu que euh, vous étiez là l'année dernière au, au premier jack, que là vous avez bien entendu les présentations du de, docteur Sabouret, vous creusez l'interrogatoire et vous trouvez en tout cas carpien bilatéral et euh, indubitant. Du coup, vous allez au bilan complémentaire avec l'électrophorèse des protéines qui n'ont pas de pic, le dosage des chaînes euh, légère avec un ratio normal, euh, le ben jaune est négatif. C'est bien trois éléments qui permettent de vraiment éliminer euh, l'amylose à elle. Et la scintigraphie osseuse qui va être euh, positive, euh, avec un, une forte fixation au niveau de l'air cardiaque. Donc, vous avez posé le diagnostic d'amylose cardiaque à transpirer. Et vous avez, on en a déjà un peu parlé. Euh, L'association à miodéracérée n'est pas si rare que ça, puisque on estime que dans 15% des ractérés euh, référés au TAVI, on trouve une amylose cardiaque. C'est le cas dans ce papier, donc un patient sur 8, et il trouvait, comme ça a déjà été dit, euh, qu'il y avait une association avec le canal cartien, une épaisseur importante euh, de euh, septum euh, et un bloc de branche droit initial. Et alors comment est-ce qu'on va screener ces malades? Est-ce euh, qu'on est qu fait une scintigraphie à tous les ractérés euh, ça peut être difficile. Il y avait la question est-ce qu'on fait une scintigraphie à tous les, les patients avec une insurance cardiaque qui allait se préservée Il y quand même beaucoup beaucoup de malades. Donc, euh, dans ce papier de NIPS, je l'ai parlé en, en 2021, il, il proposait ce, ce score euh, où, en gros, euh, si vous avez euh, un cas, un cas lacartien, vous avez euh, trois points et trois points, vous avez une spécificité de sensibilité qui est relativement importante pour le diagnostic d'amylose cardiaque associé à un ractérien. Euh, L'autre chose pour le ractéré, euh, c'est euh, si vous avez loupé initialement ou que vous avez des patients qui n'avez pas identifié pour un ractéré, le, le patient qui revient et qui n'est pas amélioré par toute sa vie, ça doit vous faire évoquer également une amisose J'en ai vu une en consultation hier, et donc elle dit très clairement je ne suis pas amélioré, je ne suis euh, pas bien et en échographie, elle a un 18, elle a un caractère bilatéral. Elle a plus de 85 ans, donc elle a et elle a un bloc de branchement très à très vie, donc elle a six points, donc elle a une spécificité, on, on va demander à la synthie, elle va être très certainement positive, et donc c'est ta vie ne, ne peut pas ne résout pas tout le problème, donc il faut la prise en charge euh, pour la suite. Donc euh, c'est voilà, un point qui peut être intéressant. Donc euh, vous revoyez ce patient avec ses résultats, pour faire un peu le point. Et là, il vous dit, euh, je suis moins bien, j'ai des œdèmes. là, pour le coup, c'est quand je marche à plat, que je suis équipé. Là, son électrocardiogramme, il est en fibrillation axiale, à 80 battements par minute. Et euh, vous ne trouvez pas de syncope, mais il décrit quand même une petite hypotension psychiatrique. Et vu que vous avez fait une vous avez aussi un petit peu creusé le reste biologique et vous avez une crétine à 60, une à 60 et un petit problème de à 35. Pourquoi les, ces deux éléments sont importants Parce que euh, grâce à ces éléments, vous allez pouvoir euh, faire le diagnostic de, euh, le pronostic finalement du patient. Ça, c'est un, un papier de Gilmore en 2018 où c'était des patients qui étaient euh, non traités et en fonction de deux paramètres très très simples, qui sont la clairance et le MT pro bnp on peut classer les malades euh, selon euh, le risque de décès. Et donc là, euh, et donc ça se Simple, comme le PEGI. Donc le stade 1, il est clairance supérieur à 45 à NT supérieur à 3000, il a une survie à 5 ans de 60%. Le stade 2, clairance inférieur à 45 ou NT sur à 3000, donc là ça chute largement avec une euh, expérience de vie euh, à 5 ans de plus de 30-35%. Et le stade 3, le pire, donc avec les deux marqueurs qui sont altérés, euh, donc euh, inférieurs à 45 et NT supérieur à 3000, et donc là on a une expérience de vie à, à 5 ans de 25 et ça, c'est très important à savoir. Donc, et c'est un, un des messages que je vais faire passer aussi aujourd'hui. C'est que chez ce patient, donc, voilà, une espérance de vie à, à 30%. Euh, et ça correspond, si on compare euh, aux différents euh, euh, euh, cancers, donc, euh, avec ce papier, où à 5 ans, 30% d'espérance de vie, bah, c'est bien moins que la majorité des cancers, sauf le cancer du poumon, plus. plus mais sinon, euh, l'amylose cardiaque sans traitement, là, quand vous le voyez, il a une essence de vie à 5 ans qui est moins bonne qu'un cancer colorectal, qu'un cancer urinaire, qu'un cancer de process et même que l'insuffisance cardiaque standard est peu réduite. Ah, donc c'est une maladie qui est extrêmement sévère et qui va justifier qu'on les dépiste très tôt et qu'on ait une prise en charge très moins sensible, comme je vais vous le montrer euh donc, euh, voilà, votre patient, il arrive avec euh, tous ses problèmes euh, et donc tous ses moyens d'action, euh, tous ses points d'action, à pouvoir améliorer le patient. Donc, comment on traite ce malade Parce que, Le patient est congestif, euh, donc on va le vérifier avec euh, la dyspouzion et la canne, Je vais tout reprendre dans le détail. Le patient est vaporatif sur une amylose, on arrête les métabloquants, bloquants l'anticoagule, on met de la je vais euh, le développer. Il a des signes d'hypotension orthostatique, donc on arrête les IET, on met plus ou moins des de Le message principal, au-delà que lamino est extrêmement grave, on va nettoyer l'ordonnance. Les médicaments qu'on va donner à tout notre autre panel de patients en cardiologie standard sont extrêmement délétères chez nos patients. Les bêta-bloquants, les IET n'ont aucune action, même à effet réduit, sur l'évolution de la maladie, voire au contraire, vont entraîner des effets euh, indésirables, voire euh, enfin, bon, dégradés loin. Donc lover comme pour le LD. Donc le traitement de la congestion. Pour être très pratique, là, le patient est, est naïf, donc on commencera avec 40 mg de l'asylictérote et un peu de l'aldactone. Alors l'aldactone, enfin, surtout pour éviter euh, le disputable complémentaire euh, euh, au caractère hypo caliment du l'asylic. Il y a un potentiel effet bénéfique et une, une, une, un article qui vient de sortir sur une sous-analyse euh, de l'étude top 4. Euh, faisait de l'AFE euh, l'effet de la turn dans l'AFE préservée où on montrerait que potentiellement les patients avec euh, des critères euh, échographiques amylose light -like, pourraient bénéficier de ce euh, traitement donc il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à faire euh, l'autre chose euh, le patient est en FA donc euh, on va euh, bien entendu discuter du traitement de l'AFE alors, sachant que chez le patient, donc le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique par la fréquence, et que chez les patients avec une amylose, sinon une cardiopathie restrictive, et donc euh, le volume d'éjection systolique va être fixe, voire va diminuer avec l'évolution de l'amylose. Donc le débit cardiaque est tout tendu par la fréquence cardiaque. Et si vous baissez euh, le, trop fortement la fréquence cardiaque, le patient va être, euh, avoir un débit euh, altéré, et donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas mettre de bras de Béta-bloquants, il n'en est pas lent, donc on va plutôt espérer qu'il soit autour de 100-110 en fait de plutôt qu'à 80. Et rien que l'arrêt des traitements, rien que l'arrêt des béta-bloquants, bah le, le patient va le sentir très très vite et euh, va se sentir mieux. Donc pas de bradycardisant dans l'amylose cardiaque euh, du fait de la restriction et du, du débit cardiaque sous-tendu par la fréquence cardiaque. Et on va bien sûr l'anticoaguler. Je ne vous ai pas mis l'étude sur le chat, mais le, le, le chat ne s'applique pas du tout aux patients avec euh, une amylose cardiaque. Euh, du coup, il faut euh, les anticoaguler tous, bien entendu. Euh, ils ont un potentiel thrombogène qui est très important. Et une infiltration de l'oreille gauche qui favorise très fortement le développement des fous Donc, OK, on l'anticoagule, mais avec quel anticoagulant Alors, Il y a une étude qui a été faite où ils ont comparé la warfarine avec l'énaco. Pas de différence entre les NACO et les ABUCA, donc on préférera les NACO chez ces patients pour la, la, la simplicité du, euh, euh, du médicament. Ok, donc il est anticoagulé, diurétisé, on a arrêté les traitements euh, qui sont délétères. Est-ce qu'on euh, est qu respecte euh, la situation de ou est-ce qu'on va au choc Alors clairement, là, votre patient, il arrive... Il a été déstabilisé par la sidération intégrale. On a plutôt tendance, moi personnellement, à le faire du parce puisque c'est ça le facteur déclenchant de sa dégradation. Donc, on va bien entendu l'imprégner par Cordaron, comme euh, tous les autres patients. Euh, et euh, par contre, ce qui est très important, c'est qu'on va devoir faire une ETO avant tout choc électrique, très très important, et ça, ça vient. De, comme je vous dit, du caractère thrombogène, où dans cette étude ils ont comparé 58 amyloses à 114 pôles, on euh, ils ont mis en évidence 30% d'annulation enfin, du choc à cause de la présence d'un thrombus intra-auriculaire. Donc, extrêmement important, même si le patient est bien anticoagulé, depuis plus d'un mois, vous devez proposer le choc électrique après une systématique. donc vous l'adressez à un centre qui n'est pas spécialisé dans l'amylose, toujours dire ETO, choc, systématique. L'autre chose, c'est est-ce que c'est utile de faire une, une, un choc électrique chez ces patients et là, dans ce qui est tout, euh, à des contrôles, le succès est relativement identique, il hein, n'y a pas de, euh, de raison de ne pas le de choquer, il a 90% de succès du choc, c'est 95, pas de différence. Par contre, euh, l'autre chose à savoir, c'est que, ces patients en fibrillation atriale avec des types de conduction, comme on a vu initialement, peuvent, au moment de la réduction, faire des complications type de bradycardie extrême et avec euh, nécessité de pose d'un pacemaker. Donc, euh, l'autre message, c'est que quand on programme un choc électrique pour un patient en amylose, euh, en FA sur une amylose, on préférera le faire en début de semaine avec l'idée qu'on peut lui mettre un pacemaker derrière, surtout dans les types de conduction euh, à l'ECG de surface, euh, plutôt qu'un vendredi en hôpital de jour où là, ça bah, va forcément se compliquer. Voilà. Donc, il faut un peu clairement la fibrillation à ce a chez le patient pour euh, ça se prépare un peu plus dans l'amylose que dans un patient standard. Le théo euh, pré-choc et euh, la possibilité. On sait que derrière, ça peut se compliquer, c'est assez rare, euh, mais ça peut se compliquer une radicalité extrême qui nécessite la pose du pacemaker le, le jour même ou le lendemain. L'autre chose, c'est est-ce qu'il va y avoir une... Est-ce que dans le caractère futile, parce qu'on peut dire que l'oreillette est extrêmement incitrée, donc avec une oreille très dilatée, est-ce qu'il y a une récidive de qui est plus importante chez les patients porteurs d'une amylose Il y a dans ce papier pas plus de récidive chez les patients porteurs d'une amylose versus les contrôles. Donc, il faut y aller largement comme chez tout autre patients. Ok, donc vous l'avez choqué, il est passé en 6 il n'est pas très vieux, hein, il a 75 ans, le patient, est-ce qu'on peut euh, discuter euh, d'aller jusqu'à l'ablation pour euh, éviter le maintien de cordarone prolongé ou euh, pour encore améliorer, ce on l'a vu sur l'insuffisance cardiaque dans des papiers récents, que euh, l'ablation, c'est mieux que la cordarone prolongée. Euh, donc là, c'est une, une rétrospective, 72 patients. Et c'est le, le message que je vous donne aujourd'hui, ça s'appuie et ça peut être une critique sur des études qui sont avec des petits effectifs. Donc, euh, euh, il faut beaucoup d'études rétrospectives. Mais ça montre quand même des tendances lourdes. Euh, et ça montre aussi que euh, la prise en charge de ces patients doit être la plus précoce et la plus intensive possible. Parce qu'on sait que le pronostic et la morbidité sont extrêmement importants. Donc là, une étude rétrospective de 70 malades, 24 ablations et il montrait que l'ablation était associée à une amélioration de la survie avec euh, un petit jeu significatif, donc voilà euh, la, la, la la comment la, euh, euh, la figure euh, avec effectivement une, une différence relativement importante. Et est-ce que les il faut il y a un Est-ce que est ce patient-là, et c'est là où le stade euh, dont on a parlé euh, tout à l'heure est important, c'est que les stades 3 sont extrêmement sévères, et finalement, vont moins répondre à l'ablation, la, mais également à tous les autres euh, traitements. Euh, J'ai pas vu euh, de papier sur le stade familiste, mais euh, le, à partir du moment où on est très, très évolué dans la maladie, et que c'est une, une maladie d'accumulation de, de timbril, euh, plus on arrive tard et moins notre euh, thérapeutique aura d'effet. Donc euh, là, le patient, il a un stade 2, si la MNT pour BNP est à 3000, mais hein, une cléance supérieure à 60, euh, on, on a une bonne chance de le maintenir en rythme utilisable. Et si on est à euh, 3 ans, donc 80% de maintien utilisable oui, à, euh, à 3 ans, c'est relativement intéressant. Et puis, il y a les troubles de conduction. On l'a vu au début. Euh, et puis, je vous ai également dit que le début de ça dépend de la fréquence. Donc là, le patient, il est euh, sinusal, euh, décongestionné, coagulé, décoagulé, il a été ablaté. Euh, Est-ce que on va aller, euh, qu'est-ce qu'on fait pour ce type de conduction Et comme je l'ai dit, le, le trouble de conduction, il est il, il est souvent progressif dans le temps, avec le, la poursuite de l'accumulation, et même si on met les traitements, euh, dont on a discuté tout à l'heure sur la, euh, les traitements spécifiques de la mylose, on peut avoir des progressions, des troubles de conduction qui évoluent pour leur propre compte, Il faut se poser la question de l'implantation d'un pacemaker prophylactique. Là, je n'ai pas sorti de mis de papier, mais c'est vraiment des habitudes locales. Euh, à Mandor, il me semble que c'est dès le, le BAV1 qu'on pose un pressmaker. Euh, nous, dans notre centre à Lyon, on attend qu'il y ait soit une progression dans le temps des de conduction ou euh, l'apparition d'un bloc de branche d'eau, d'un bloc de branche coupler, en plus du BAV1 mais vrai attendre le Holter pour des coûts de conduction est très importants on est déjà un peu tard et on sait que la mortalité des patients se fait souvent enfin peut se faire relativement souvent par des BAV complets et qui sont extrêmement mal tolérés de 2021, une étude de Non, une mortalité quel que soit le traitement envisagé, TAVI ou non, euh, une mortalité relativement importante à 30% versus 15% pour les patients avec un RAC. Euh, et ils ont regardé du coup, euh, euh, savoir est-ce que le TAVI était futile chez ces patients-là On peut se poser la question, et ça a été dit pendant euh, quelques années en disant, c'est bah, une infiltration, c'est de tout le myocarde, donc aller changer la valve tout seul, finalement, ça n'a aucun sens. Euh, donc euh, autant ne pas le faire, mais cette étude montre qu'effectivement, il n'y a pas de différence de survie euh, si on a une association RAC plus amylose versus RAC seul euh, post-cellulose. Ici, euh, en bleu, pour le, le TAVI euh, sans RAC seul et ici, en noir, TAVI plus amylose, pas de différence. Par contre, il y a une grande différence entre les patients qui ont eu un traitement médical. Ici, en bleu, euh, avec l'amylose versus le TAVI. Donc euh, Tout ça pour dire qu'il faut euh, considérer ces patients-là comme tous les autres, et que si un patient a un, de 85 ans, euh, vous lui avez posé une indication de sa vie, euh, le fait d'avoir découvert ou non une amylose dans son bilan initial ne doit pas le faire récuser euh, euh, au test. Au final, pour M. Claude, donc, vous avez arrêté les traitements toxiques, les bêta bloquants, les IET, qui n'ont aucune, comme vous avez dit, aucun impact sur la survie du malade, vous avez introduit de la ZX, de la corde round, on l'a choqué, au choc et on a mis l'ablation, plus ou moins le PESMECA en fonction du sort, et on lui a mis un avis. Donc le, voilà, le message extrêmement important, pour moi, c'est que le dépistage est précoce, c'est ça, on le voit effectivement dans les centres de, de référence comme à Lyon, que les patients sont adressés de plus en plus tôt, une immense majorité des cardiologues de ville euh, font des bilans et, et font beaucoup de diagnostics, ça c'est vraiment très très bien, avec les, des les âges de prise, en, de, de prise en charge qui sont bien abaissés par rapport à il y a 3 ou 4 vraiment les patients les plus sévères avec euh, où on ne s'en sortait pas ou euh, on avait besoin avant de à sortir la maintenant c'est très très bien rentré dans le euh, dans, dans les mœurs et euh, par contre maintenant il faut également qu'on avance sur un traitement précoce et intensif euh, pour améliorer la mort la mort de mortalité de ces patients et, comme vous voyez voilà, comme je disais tout à l'heure dans un cabinet huit patients atteint euh, voilà vous en avez tous euh, pas mal euh, donc, euh, et ils ont tous des décompensations fréquentes, des troubles de conduction qui vont s'aggraver, euh, de l'arythmie. Enfin, ce, ce tableau clinique, bien sûr, s'est inventé. Euh, donc vous avez à peu près tout le panel de ce qu'on peut faire en cardiologie euh, standard. Euh, mais on a rarement euh, l'association. Et euh, ça a été demandé tout à l'heure, mais ce sera également repris par, euh, par Thibault. Euh, L'adresse pour euh, trouver votre centre de référence locales. Vous voyez, il y en a vraiment partout en France. Euh, et donc justement pour discuter des cas les plus complexes, euh, donc auprès des centres de référence. Et merci de votre attention.